tu veux te faire plaisir, attends il y en a un là super Avec qu le truc MSI, t'as toujours Et, euh, Magnifique, incroyable le MSI, là. Merci, je vais le mettre sur le volant de ma voiture <rire> Ça <'est> fait Ferrari <rire> Ça quoi comme de voiture J'ai une MSI <rire> Bon bah voilà, on va monter l'ordi leur... triangle Ah oui, il faut Donc, le, le mettre courant. dans le même coin ouais. Et il doit y avoir un triangle sur la carte mère Je vais juste le trouver Je me pète une barre s'il n'y a pas là, le triangle C'est une blague mec En plus le pire c'est que Contrairement à certains processeurs Tu vois, il y a certains processeurs où t'as le, le petit angle là, qui est juste là et puis là c'est carré mmh. de tous les côtés. Oui. Donc tu peux pas te tromper parce qu'il y a des endroits où il manque d'épines. Okay, Mais là, bien. sur celui-là, et eh ben c'est pareil de tous les côtés. Ah oui d'accord, ok. Voilà. D'accord. Là, je fais comme ça. C'est normal ça oui. <rire> bon, on <a> <rire> Merde Heureusement il n'y a pas de alors maintenant je vais expliquer à ma communauté parce que moi j'ai tout compris. On a tout ce truc là la carte, la... Yes, la carte je rame. recommence. Exactement. La carte mère bien sûr avec le processeur ici le i7 les 4 quatre... Oh, oh excusez-moi une neuf. Je suis con. Euh, oui mais c'est comme tu sais dans la vidéo j'ai dit euh, que c'était une RTX euh, 3080. Ouais, vu. Alors je sais pas pourquoi j'ai dit ça mais bon bref je, Alors, va... La carte graphique tu la, ouais. la surestimes je... et sûr tu le sous-estimes. Sure c'est ça. 16 Go de RAM malheureusement c'est de mon ancien PC, <rire> LOL. Et puis euh, voilà, bah là ça va être les SSD qui, euh, qui vont être là. Voilà. Les meilleures explications c'est chez moi bien sûr. <rire> Mais euh, j'ai une meuf là chez Darty, je crois que je vais sortir avec elle. Hein. On, a entre... On entretient une relation très solide. Ah et dans l'encoche euh, de la vis. Et là en fait, quand tu vas voilà. revisser le, le truc par dessus, ça va le maintenir. Ok Tout est fait normal. faut que tu puisses pas te tromper. si ça rentre pas, c'est que c'est pas le bon. C'est tout. Ça c'est comme avec euh, les femmes. <rire> si ça rentre pas, ça sert à rien. Ils nous fournissent des frisbees. Et ouais On pourra jouer après. Dans le jardin. Ah mais c'est GTA V <rire> Ah mais c'était le jeu gratuit offert avec un café. <rire> Quoi il y a un jeu gratuit offert Non ah. Oh il est beau le bébé. On fait le plastique Oui On va jeter ça Il est tout blanc Tu serais pas un peu raciste Je préfère les ah oui non. Tu sais que j'ai pas mis d'extrait dans la vidéo Alors que j'avais trop envie quand on avait fait la vlog Ça, ça me fait bugger Ça, c'est juste des Ah Et il faut les brancher sur une alim Sur la carte mère, t'as des trucs où il y a marqué Fan, il y a CPU fan, pump fan Ça c'est pour la... C'est les abonnés ça... Non, CPU fan non, et si. pump fan c'est... <rire> C'est euh, le cooling, mais t'en as okay. d'autres qui doivent traîner alors ça dépend où sur les cartes mères mais des fois dans le point là Bah là t'as système fan 1 donc ça c'est un des deux ventilateurs qui sera là Et normalement tu dois avoir un système fan 2 qui traîne quelque part sur la okay. carte mère mais faut juste le trouver C'est pas à soulever Je suis un génie ou pas hey voilà. Je suis un génie ou pas un génie. Voilà je serai à quelque chose un peu voilà. Ah, voilà. Ah, voilà. Tu te souviens? Dans la voiture. Ah, mais il y, ah, y avait une nappe thermique. Ah, voilà. oh, putain! Oh, thank you for your purchase. Ok, donc là, tout simplement, tu le poses dessus. Tu la mettre en face ici. <rire> les trois trous là et les trois trous haut. Ah, c'est vrai, il y a trois trous au total. Six. Ah, oula! Ah, oui, pour le, le PC. ah. <rire> Ça, tu parlais d'autre chose, ah. c'était sur le bureau, ça tiendra peut-être plus longtemps. Ok, tu t'es fait mal? Non, bah. <rire> tu peux oh oui. pas l'enlever ou tu peux pas accéder par derrière, donc du coup, c'est un peu la merde. Moi, je dirais plutôt que quand tu peux accéder euh, par l'arrière, là, c'est la merde. Non, ça va. Bah, la plupart des boîtiers, c'est ça. Celui de Camille, c'est comme ça. Ah, bah avec la colle, <rire> mais qui va chercher de la dans le garage? Bah non, mais il y a le, la pâte thermique, ça fait, ça fait office de colle. Hey, c'est un truc de Yu-Gi-Oh! ça, je reconnais. Tu sais que tu balances là, c'est Beyblade un peu. Là, tu vois, un mec qui s'y connaît pas, il pourrait dire Ah, ça, c'est la carte graphique. Oui. <rire> quand je te vois ici, surtout sur cette table là, j'ai le souvenir quand tu t'es mangé la table. Ah bah là, aujourd'hui, je me la mangerai pas. Vas-y, vas remonte déjà. Attends, je vais regarder comment tu installes le water cooling en fait. Je, je suis trop curieux. C'est comme ça. Ok. Je suis... Romeo Elvis. ok euh, du coup ah bah bravo. bon on repasse sur téléphone les amis pour des raisons euh, pour des raisons techniques Technique. <rire> pour des raisons techniques alors voilà donc ça avance plutôt pas mal hein, euh, le water cooling après qu'il a mis son muspère ça avance plutôt pas mal je comprends trois quarts de ce qu'il fait et je réussirai c'est déjà pas mal ouais, c'est déjà pas mal mais je réussirai à en faire même pas un tiers quand même et puis là, je viens de déballer euh, l'alimentation. Et je me suis bien rasé, tu trouves pas <rire> Mais qui change le sujet <rire> ah oh. Est-ce que tu veux voir ma gigabit <rire> Oui, je veux bien. Hein. <rire> je eh bien les amis, on arrive à la gigabit. Mais eh, tu vois la gueule du boîtier là Enfin, Moi ça m'étonne, j'ai pas l'habitude de ça, tu vois, quand tu vas chez un informaticien, c'est bizarrement, il y a plein de câbles de partout, tout moche. Là, il y a rien. Bah, là, ils sont derrière. Vous aller voir les câbles partout tout moche, ils sont cachés derrière. Ça c'est sûr. Mais c'est tout aéré, si t'as un problème, ben, t'as accès à tout ce qu'il faut. quoi. C'est génial. D'ailleurs euh, les amis, juste pour vous dire que je suis pas si nul que ça, sur mon ancien PC, j'ai moi-même changé la carte graphique tout seul comme un grand en suivant des tutos sur YouTube, c'est vrai. Mais voilà, je savais pas moi. Donc là ça me rappelle un peu les souvenirs. Mais c'est sûr que là, voilà, hey, moi j'ai galéré à la mettre ma carte graphique moi, hein, avec tout le bordel qu'il y avait, hein, les câbles et tout, de partout, euh, aucune visibilité, tout noir, là il fait, c'est tout blanc, tout aéré, tout clean, non franchement c'est propre, hein. bravo, hein, déjà euh, merci pour ton montage, bien. et pour ton expertise, enfin, parce que quand même on est parti sur, sur quelque chose qui est quand même relativement, euh, relativement classe quoi, pour le coup. Franchement, c'est magnifique. Par contre, pourquoi il n'y a pas de lumière <rire> Et franchement, le boîtier, il est imposant. On dirait pas avec le grand angle là, mais ça fait... Ouais, on dirait pas avec le grand angle que j'ai pris, mais... Bah, un boîtier normal, en fait, il s'arrête là. Ah oui, mais... Il n'y a pas la partie là, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai, en fait, c'est ça On est prêts Vas-y, attends, je vais de l'autre côté, ouais. ça, je vois aussi ce qui se passe. Attends, j'éteins la lumière peut-être, non Donc là, j'appuie. Et ça s'allume. 3 2, 1. Voilà. Et on dirait un frigo. Il va l'ouvrir, et mettre des canettes de... Mais elles seront pas froides. C'est qui qui a klaxonné là Non. C'est Darty qui vient de passer avec mon PC dans le coffre, ils m'ont nargué. Dès lors où vous verrez cette vidéo, sachez que par la suite je vais pouvoir reprendre les vidéos et les lives. Et je vous tease le premier type de contenu vidéoludique sur la chaîne, ça va être du Minecraft.